Bonjour à tous Vous êtes à la recherche d'une montre mécanique de luxe pour hommes qui a l'élégance et les fonctionnalités. Ne cherchez pas car nous vous présentons aujourd'hui la montre Age losser tourbillon dans sa version courte de notre vidéo review que vous trouverez sur notre chaîne bah, chez LG Review. Dans cette vidéo de 2 minutes, vous découvrirez les principales caractéristiques de cette montre exceptionnelle avec son mouvement mécanique calibre A9001. Sa réserve de marche de 80 heures et son double baril à ressort. Avec un design impressionnant et des matériaux de haute qualité, tels que l'acier inoxydable 316L et le verre satire synthétique, cette montre est conçue pour durer. Étant jusqu'à 5 bars, l'âge losseur tourbillon est parfaite pour les hommes qui veulent une montre à la fois élégante et robuste pour leur quotidien. De plus, le bracelet en caloutchou avec sa boucle ardillon assure un confort optimal. J'espère que vous aurez aimé cette review un peu rapide pour vous donner un aperçu de cette montre incroyable et n'hésitez pas à visiter notre chaîne GLG Review pour voir une vidéo complète on s'abonne on like et tout ça tout ça c'est aimé la vidéo